Bienvenue dans cette vidéo que j'ai tournée un milliard de fois. Alors aujourd'hui, on va parler de Sam bankman fried le fondateur de la plateforme FTX, donc euh, plateforme de trading, de produits dérivés crypto, qui est, euh, est l'un des personnages les plus connus et reconnus de la sphère crypto. Alors en ce moment, il est vraiment dans la sauce, parce que j'aime bien cette expression, figurez-vous. Et on l'accable de pas mal de reproches. Enfin, il est très, très critiqué en ce moment pour pas mal de raisons. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Alors Avant de démarrer cette vidéo, quand même, il faut quand même que je précise qu'on ne va pas parler de Sam Backman-Free, de l'être humain. On va vraiment se concentrer et parler uniquement de l'entrepreneur, du CEO de la plateforme FTX, de ses actions, de ses agissements. C'est ça qui nous intéresse. Alors, comment on va traiter cette vidéo pour être la plus pertinente possible J'ai pensé à trois chapitres très simples. Vous allez voir, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Déjà, je suis fatiguée d'avoir autant tourné. Et puis, de deux, euh, il faut aussi, euh, je vais simplement analyser et vous et vous donner les faits. C'est-à-dire que là, euh, moi-même, je vais suspendre mon jugement. Merci les stoïciens. Et deuxièmement, c'est parce que, tout simplement, il y a des enquêtes judiciaires en cours et il est peut-être trop tôt pour euh, porter un avis. Et donc, comment on va structurer cette vidéo Très simple, en trois parties. Première partie, on va faire simplement un petit portrait de Sam Bachman-Fried. De deux, on va voir qui est-ce qui lui porte des accusations. Et puis, euh, de trois, on va voir les accusations en elles-mêmes. Ce qu'elles sont, est-ce que c'est légitime Est-ce qu'on a vraiment euh, le droit de se poser la question de savoir si c'est un escroc de Bengale ou si c'est un entrepreneur vraiment de génie, comme on aime le décrire aujourd'hui, en plus qu'il serait euh, philanthrope et très généreux Donc, euh, bienvenue dans, ce, dans cet épisode et euh, on démarre tout de suite avec le premier chapitre qui est Sam Backman-Fried. Alors, Sam bankman fried est connu pour être un entrepreneur quand même de génie, J'ai pas envie de dire le mot génie, mais en tout cas à succès, dans la mesure où en l'espace de 4 ans seulement, il a réussi à monter sa plateforme de trading justement FTX dans le top des meilleures plateformes. Alors, et en 4 ans, il est devenu aussi crypto-milliardaire, j'ai bien dit milliardaire, non pas millionnaire. 4 ans, c'est très peu dans la vie d'un homme et c'est aussi très peu dans la vie d'une entreprise, alors ça s'explique par plusieurs pour plusieurs raisons. Vous savez, le marché crypto est encore très petit, les parts du gâteau sont alors plus grandes. Les, les, les milliardaires crypto, euh, on avait écrit un article sur le sujet, mais la plupart le sont devenus en créant des plateformes d'échange. D'ailleurs, l'autre figure que vous connaissez, c'est celle aussi du fondateur de Binance. Alors, c'est pas que pour ça qu'il est connu, c'est pas simplement pour être un crypto milliardaire. Il est surtout connu, Sam un Backman Fried. Quand vous regardez les articles qu'on écrit sur lui, et même nous sur Zone Bitcoin, on avait écrit un article plutôt élogieux, quoique légèrement critique, sur le fait qu'il soit euh, philanthrope, c'est-à-dire euh, il se revendique comme ça, c'est son narratif, c'est son storytelling que de se décrire comme un entrepreneur généreux qui a décidé un peu comme Bill Gates en fait de donner une grosse partie enfin de léguer une grosse partie de sa fortune pour pas dire 90% si, si je suis exact de sa fortune à euh, des œuvres caritatives. Et c'est précisément là le point le plus important, et c'est ce qui rend le drama aussi intéressant, c'est justement parce qu'il est décrit comme un euh, milliardaire philanthrope. Alors, là-dessus, rapidement, ce qu'il faut savoir euh, sur son parcours, c'est que dès le départ, dans son expérience professionnelle, il a travaillé en fait pour le Centre for Effective Altruisme. Alors, on, en français, on le traduit par euh, « altruisme efficace », faut savoir que c'est un courant de pensée. On peut dire aussi une idéologie, en fait, pour le dire comme ça, crûment et rapidement, dans laquelle euh, on, les actes, euh, les actes qu'on fait de la vie de tous les jours, auraient, devraient avoir une rationalité mathématique. C'est-à-dire que le but ultime, ce serait de faire le bien au plus grand nombre. C'est un mélange, donc, que vous voyez, d'utilitarisme et puis de philanthropie. Euh, je suis désolée, je le décris ici très mal. Pourtant, il y a des penseurs euh, des philosophes comme Singer qui en ont très bien, euh, qui ont qui l'ont très bien détaillé, c'est parce que ce pas le sujet de, le, de, de la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette mouvance des philanthropes, des milliardaires philanthropes ou des entrepreneurs philanthropes, elle n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, le personnage que vous connaissez le plus, le plus représentatif, c'est certainement Bill Gates. Alors, on ne va pas trop parler ici de, de, de cette philanthropie des milliardaires parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et je sais que d'emblée, on se dit « mais c'est formidable ». Il y a un tout petit défaut à ça, euh, je vous le dis comme ça rapidement, c'est le fait que... Quand vous pensez que vous voulez faire le bien absolu, c'est-à-dire quand vous pensez que vous avez rationalisé vos actions et que vous, vos actions, elles font du bien, vous aidez les petits, euh, les petits orphelins, vous aidez les pauvres dans le monde, ça justifie indirectement toutes vos actions. C'est-à-dire que les dérives de ce courant de pensée, qui est dans l'absolu magnifique, encore une fois, vous imaginez, on dit à tout le monde, « Faites le bien, euh, essayez de faire le plus de bien possible pour le plus grand nombre. » La dérive, c'est quoi C'est de se dire, bah du coup, tout ce que je vais faire, tout ce que je peux faire, c'est justifié par les actions positives que je, je ferai. Ouais, c'était important, je me demandais juste si je l'avais bien formulé. Mais retenez ça, que c'est une des dérives possibles de l'altruisme efficace. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de prime abord, ce personnage magnifique, etc. Et c'est pour ça que euh, le débat, en ce moment, fait rage. C'est pour ça que ça fait couler beaucoup d'encre, parce que pendant jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de lui en termes positifs. Et vous allez me dire, c'est quoi la cassure Qu'est-ce qui se passe en ce moment Alors, en ce moment, on l'accuse et qui l'accuse exactement Qui est les porteurs de l'accusation Alors, celui qui porte ouvertement les accusations, c'est un YouTuber plutôt connu et reconnu, vous le connaissez certainement, c'est Bitboy Crypto. Il a 1,5 million d'abonnés et en plus, il fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Alors, euh, pour le coup, on ne va pas l'appeler Bitboy Crypto, mais on va l'appeler Ben Armstrong. Alors, c'est lui qui porte à son nom propre les accusations contre Sam Backman Fried et d'autres personnes, vous allez voir. Et euh, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça alors, quand je dis que c'est lui qui porte les accusations, il faut savoir que c'est simplement lui qui a le plus de visibilité. Mais sinon, il y a pas mal de médias et des personnalités euh, du milieu qui le rejoignent. Disons que c'est lui qui a le plus de lumière, forcément, euh, il a beaucoup d'abonnés. Et aussi, euh, rapidement, j'en profite pour euh, saluer, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, euh, on va simplement analyser ses accusations, mais qu'on soit d'accord ou pas avec lui, quand même, il faut quand même saluer son courage. Vous allez voir qu'il y a peu de youtubeurs qui sont capables d'aborder, enfin qui prennent le courage en fait d'aborder le, le sujet et en plus avec autant de véhémence. Alors je sais qu'on l'a critiqué pour plusieurs raisons parce qu'il a dit qu'il représentait le peuple, c'est-à-dire nous autres, alors que lui en effet est millionnaire, il est devenu millionnaire avec YouTube, euh, forcément avec les partenariats, etc. Mais je ne pense pas que ce soit un, un sujet de Discord, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le moment d'en parler. C'est pas ça qui nous intéresse, pas son business model. Et puis des youtubeurs qui sont devenus riches. Euh... C'est la base. Donc voilà, moi j'ai apprécié ce courage-là. C'est très important qu'on en fait, qu qu gagne notre liberté de parole, parce que sinon si on ne fait rien, enfin, les dérives, elles, sont, elles peuvent être franchies très rapidement. Donc voilà, euh, je ne sais pas que je suis d'accord ou pas avec Ben Armstrong, mais en tous les cas, j'avoue que j'ai trouvé qu'il en avait euh, dans le pantalon. Bref, euh, donc voilà pour le personnage mmh. rapidement de qui porte les accusations. Et maintenant, on va venir au cœur du sujet. Alors, je ne l'ai pas fait pour le watch time, mais c'est pour ça que vous regardez la vidéo normalement. C'est pour savoir de quoi on accuse Sam Bachman-Fried. Mmh. Alors, dans ce troisième chapitre, on va donc voir les chefs d'accusation. Je reprends les termes juridiques parce que, justement, il y a des enquêtes judiciaires en cours en ce moment sur Sam Backman-Fried. Alors, la première accusation qu'on lui porte, c'est précisément de faire, des, de faire beaucoup trop de pots de vin et de pratiquer trop le lobbying politique. C'est pas moi qui vais vous expliquer le système américain, mais vous savez bien que c'est un système qui favorise le lobbying. Et justement, Sam Backman-Fried, très rapidement, donc en l'espace de quatre ans, c'est devenu une figure, une personne qui, Contribute énormément aux euh, certains partis politiques et à certains politiciens. D'ailleurs, euh, pour la campagne de Joe Biden, ça a été l'un des deuxièmes où, si je me souviens plus, le deuxième contributeur en termes de volume, c'est vous donner son importance. Alors, dans l'absolu, comme ça, vous allez me dire « mais il n'y a pas de problème, tout le monde le fait, tout le monde fait du lobbying politique ». Même en France, finalement, les entrepreneurs payent aussi euh, des parties. Seulement, euh, là, il y a une différence avec Sam Backman-Fried pour plusieurs raisons. Déjà, on l'a vu côtoyer des personnes plutôt trop proches de la SEC, par exemple, d'où l'accusation la, des pots de vin. Et puis euh, aussi, il y a un moment où on est dans, un, on est dans le monde des crypto-monnaies, c'est très peu régulé. Et si vous faites autant de, de, de, de badinage avec des hommes politiques de certains partis ou quoi, forcément, il y a, y a une question de conflit d'intérêts qui se porte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut vous favoriser plus qu'un que, qu autre, par exemple. Passons à la deuxième, au deuxième chef d'accusation qui est pour moi le plus, le plus important et le plus euh, caractéristique. Alors la deuxième accusation qu'on lui porte, c'est de vouloir faire du monopole et d'être concrètement un baron voleur des temps contemporains. Et c'est là où je vous fais un petit cours d'histoire. C'est l'une de mes périodes historiques préférées. C'est sur les Gildel Age, euh, enfin, la période dorée des États-Unis, qui va de 1860 à 1900 environ. Et en fait, qui, qui, qui comprend cette époque-là. C'est pour ça qu'on parle d'âge doré, de, des nouvelles technologies de l'époque. C'est-à-dire qu'on venait de découvrir le pétrole, on venait d'inventer le télégraphe, le télégramme, euh, les, euh, le, le téléphone, le chemin de fer, surtout la locomotive. Donc on pouvait se déplacer à plus grande échelle, etc. Bref, c'était une, une, une époque. D'effervescence totale qui préfigure aussi notre monde contemporain. Alors, et pendant cette période-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal évidemment d'industriels qui se sont fait des grosses fortunes. Et d'ailleurs, les fortunes qu'on connaît actuellement, que ce soit JP Morgan, Rockefeller, les grands noms, qui ont encore du capital et qui font encore partie de l'élite financière aujourd'hui, c'est leur fortune, si vous voulez, la démarrer pendant cette période-là et donc Rockefeller, J.P. Morgan, et Vanderbilt, etc., eh bien on les accuse, accuse d'être des barons voleurs. Pourquoi Parce que les Américains se sont dit à l'époque qu'ils sont, qu'ils se sont fait des fortunes donc colossales du fait qu'il n'y avait pas de régulation et pas de loi pour les empêcher de créer autant de, de, de richesses. Alors, si on les appelle les barons voleurs, le mot intéressant ici, c'est « voleurs hein. ». C'est euh, parce qu'ils seraient accusés d'avoir pratiqué un capitalisme sauvage, complètement débridé, où ils auraient exploité des personnes, des lois, des, de, le, tout, tout l'environnement, si vous voulez, pour leur propre intérêt. C'est comme ça qu'ils seraient fait des, des profits exponentiels et euh, ahurissants, si vous voulez, parce qu'ils ont profité des failles politiques. C'est une période super intéressante pour ça. Et euh, Il faut savoir que dans l'imaginaire collectif euh, américain et dans la culture, ce baron voleur et le, les personnes, les entrepreneurs qui recherchent à faire des monopolies, comme l'a fait Rockefeller avec la Standard Oil justement, c'est quelque chose qu'ils redoute. C'est-à-dire que autant nous, on n'a pas trop connu ça. Je dis nous euh, pour parler des Français en termes généraux et puis Européens, pas de la même envergure qu'aux États-Unis. Mais en France, il y eu, euh, mais aux États-Unis, pardon, il y a eu des lois antitrust, etc. C'était, il y a eu toute une effervescence et c'est comme ça aussi qu'on a créé la Fed et, et compagnie. C'est-à-dire que c'était pour réguler ces barons-voleurs-là qui, en fait, prenaient toute la part du gâteau et puis, euh, et puis de, manière, euh, de manière outrageuse. Donc, quand on accuse Sam Backman-Free d'être un baron-voleur contemporain, c'est pas rien, c'est énorme. D'autant plus pour euh, un Américain, ou quand on connaît un peu l'histoire américaine, des monopolies. Parce que faire un monopoly Monopoly, ça veut simplement euh, faire un monopole. Et d'ailleurs, au passage, le personnage justement de Monopoly, est JP, est, euh, il, est représenté, enfin, il est censé représenter JP Morgan, le banquier, qui a été euh, l'un des, euh, des barons voleurs les plus euh, pff, incroyables, euh, pour n'employer que ce, ce terme-là. Pour la partie qui attaque euh, Sam bankman et qui le, qui le taxe de, de baron voleur, ça veut dire quoi pour l'industrie crypto Ça veut dire que ce type-là, il est là pour prendre le plus de sociétés possibles. Et d'ailleurs, on le voit très actif. Il veut racheter Coinbase, il a racheté des tas de sociétés, des parts de sociétés de Robinhood, etc. Et surtout quand elles sont en faillite, c'est là où il court. C'est quelque chose qu'on a vu aussi chez les barons voleurs, notamment chez JP Morgan. Ça veut dire quoi pourquoi c'est dangereux de créer des monopolies Ça veut dire que lui, il a une plateforme déjà de FTX, de trading. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait ramener tous les autres utilisateurs à utiliser sa plateforme de, de trading ou peut même créer des conglomérats. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, euh, Sam Backman-Fried, dans la recherche de ses acquisitions d'entreprises crypto, est en train de prendre une part du gâteau toujours plus grande. Et ça, c'est intolérable euh, si on veut vivre dans un capitalisme qui est sain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une personne qui prend toutes les parts du gâteau. Le gâteau Or, c'est ce que fait actuellement Sam Backman-Fried de façon euh, éhontée si, si je peux employer ce terme qui est déjà un peu connoté. Donc voilà pour le, pour le deuxième chef d'accusation. Je pourrais en dire plus tellement c'est intéressant mais je vous laisse, euh, y a, je vous mettrai des ressources sous la vidéo. Il y a un YouTuber qui est excellent, pour, enfin qui a fait une très bonne vidéo sur les barons voleurs et qui fait de très bonnes vidéos de manière générale euh, sur, dans, sur des périodes d'histoire, etc. Donc je vous mets un lien surtout pour, pour les barons-voleurs, mais euh, il y a d'autres vidéos aussi intéressantes. Et passons au troisième chef d'accusation. Alors, le troisième chef d'accusation, c'est celui que vous connaissez certainement, c'est celui qui a été le plus relayé dans la presse française, et euh, d'ailleurs avec de très bons articles sur journal du coin, etc., c'est sur le côté régulation. Il faut savoir qu'en octobre, c'est super récent, Sam Beckman Fried a posté euh, sa, des, une proposition en fait pour réguler le marché euh, américain en tous les cas. Alors, pour résumer un peu sa proposition, c'est qu'en fait, il faudrait dans son idéal que toutes les, les industries que toutes les entreprises crypto soumettent fassent, suivent le KYC par exemple. Le KYC know your customer c'est-à-dire qu'il faudrait connaître l'identité de tous les participants etc. et que qu'il faudrait avoir une espèce de licence crypto et que cette licence crypto si vous voulez ne suive plus trop la SEC comme c'est le cas aujourd'hui mais plutôt l'OFAC américaine. C'est vraiment ça qui a été le déclencheur de toute la polémique autour de Sam Pac manfred fried Les autres chefs vous allez voir elles sont plutôt d'ordre culturel mais alors celle là elle a touché en fait tout simplement il a touché les autres entrepreneurs crypto qui se sont dit mais en fait ce type là Sam bankman fried est super hypocrite, hypocrite. lui il s'est fait il est devenu milliardaire maintenant il fait que dracher les autres entreprises il n'a plus de soucis à se faire tout tourne il a des, des, des, des parts partout mais les autres maintenant nous autres on doit suivre une régulation qui est impossible à, à suivre enfin qui serait pas bonne pour le business tout simplement avec des Kyc. et c'est là où Ben Strong, par exemple, est vraiment sorti de ses gants en disant Mais c'est dingue, ce type-là veut carrément créer des lois de régulation crypto qui seraient, qui vont, c'est le terme à lui, ruiner l'espace crypto, c'est-à-dire ruiner l'industrie. Si vous mettez dans des decks décentralisés euh, complètement, vous mettez des chaos ici, c'est plus possible. Il y a plein de personnes qui vont se, se, se retirer par, euh, par simplement parce que c'est dans l'essence quand même des crypto-monnaies que d'être anonyme et d'être dans la non-censure. Donc ce qu'il propose, ça, Mac Manfred, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il a des, des des propos comme ça un peu dérangeants avec la philosophie première des crypto-monnaies. On voit bien que là, c'est pour le coup le mec est entrepreneur. Quand bien même euh, ça aurait été un, une autre industrie, il aurait, il aurait pratiqué les mêmes, la même façon de faire. Je vous renvoie à l'article paru sur RECT qui est excellent. Euh, intitulé Sam Backman fried le pro-régulateur parce que justement il explique bien à quel point ça va à l'encontre en fait de la philosophie euh, première des crypto-monnaies et puis alors si on remonte plus loin au punk ça va pas du tout et donc ça relève beaucoup quand même du personnage Sam Backman fried dans sa conception en fait des crypto-monnaies de vouloir instaurer euh, des KYC pour des textes par exemple c'est délirant en fait euh, donc voilà pour le troisième chef d'accusation maintenant passons au quatrième qui est ma foi peut-être le plus grave Le quatrième chef d'accusation, c'est celui qui porte sur le fait qu'il manipule le marché. Alors, très rapidement, euh, là je vous renvoie à la vidéo qu'a faite euh, directement en fait euh, BitBoy Crypto, euh, où il montre, euh, bon, c'est pas des preuves, mais il montre des graphiques où on voit des pump and dump tout simplement ce qu'il faut retenir dans l'idée c'est que là tout à l'heure on vous a dit enfin je vous ai dit que, euh, que Sam manfred avait 48 entreprises crypto vous pensez bien que euh, certaines peuvent avoir peuvent créer des délits d'initiés délits d'initiés c'est quand vous connaissez des informations avant tout le monde euh, c'est très très très grave en fait et par exemple il possède une boîte Alameda qui est une société d'investissement c'est à dire que là pour le coup c'est une société d'investissement qui investit dans les dans les cryptos en prêt, en early hein, beaucoup plus early que nous donc elles font des des investissements comme ça, et puis de l'autre côté, vous avez aussi, c'est-à-dire que la Sam Bankman-Fried possède cette société d'investissement crypto, et en même temps, il possède une société de, une plateforme d'échange qui va lister des cryptos. Vous voyez bien, là, j'ai même pas besoin de, de décrire en fait qu'il y a un problème. Il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est énorme. Et en plus, il y a d'autres dossiers, Alors, il y a des dossiers encore plus troubles, mais là, je ne me permets pas de parler, parce que déjà, la vidéo est trop longue, et puis, je pense que vous avoir dit l'essentiel, c'est à vous de creuser après. Donc, bah, tout simplement, je suis en train d'amorcer quoi La conclusion. Alors, dans la conclusion, moi, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, suspension de jugement. Là, je ne suis pas en train, c'est pas Sam Backman Free, de, euh, la personne en soi, ça peut être, il peut être vraiment quelqu'un de bien qui veut faire le bien, mais qui peut être par le simple fait qu'il soit un entrepreneur, avec une telle responsabilité, avec de tels moyens, que c'est peut-être très facile de dériver. Et puis en plus, il est très jeune, 30 ans, vous imaginez, enfin je veux dire, euh, on est tous immatures, moi je pense qu'on est immatures pendant jusqu'à ses 60 ans. Euh, donc lui, ça doit être encore pire, surtout avec notre génération. Et puis aussi, il peut souffrir aussi du fait de l'apologie. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est très typique de notre époque. Là, je suis désolée, je fais des extrapolations, mais je le vois un peu avec les réseaux sociaux, etc., les influenceurs. On donne beaucoup trop de pouvoir aux personnes en général et peut-être qu'il est victime de ça, en fait. Il y a un moment où on prend le melon. Le mec, il doit être en train de délirer. Tout le monde doit lui faire des courbettes parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a du pouvoir et il ne doit plus savoir faire la part des choses. Et puis peut-être que oui, humainement, il est intéressé par l'idée de philanthropie. Peut-être que vraiment, il veut faire bien les chose mais qui a la partie en lui qui est entrepreneur et qui maintenant, euh, voilà, il n'a plus le choix en fait. Il est guidé par l'intérêt des profits, par la recherche du profit et en l'occurrence, ça peut faire des... Euh, bah, ça, ça peut nous pousser à faire de mauvaises actions. Vous voyez, comme tout à l'heure je vous disais, c'était très important la question de l'altruisme efficace en termes de, de, de philosophie, de morale. Ça ouvre des portes incroyables en termes de réflexion en tous les cas. Voilà comment on va finir cette vidéo. Euh, je sais que vers la fin, j'étais un peu brouillon. Je suis désolée parce que je pense que j'avais envie de dire trop de choses puis à la fois, je me retiens et puis en plus, le sujet est vraiment trop, trop, trop passionnant. C'est trop intéressant la question de l'altruisme, de l'éthique et de l'entrepreneuriat. Est-ce que vraiment on peut être milliardaire et faire des choses bien Peut-être oui, dans l'absolu, moi j'en suis convaincue. Mais est-ce que euh, c'est facile de faire le bien Pas nécessairement. C'est pas facile d'avoir euh, en fait, une vision épurée et puis objective. En tous les cas, je suis curieuse de connaître votre avis. Euh, j'ai galéré pour faire cette vidéo. En fait, dès que les sujets sont trop intéressants qu'il y a trop de choses à dire, je, je, je panique, je me bloque euh, parce que j'ai envie de dire trop de choses encore une fois tout simplement. Mais je sais juste que moi je, personnellement, je n'utilise pas la plateforme FTX. De toute façon, on vous fait la publicité à gogo pour les 8% d'APY, mais c'est quelque chose qu'on peut voir euh, partout en fait. Enfin, euh, il y a plein de plateformes qui offrent des rendements intéressants. Si vous voulez faire du trading sur marge, je ne sais pas, moi j'utilise par exemple Bybit que j'aime beaucoup et en tous les cas on n'entend pas euh, de tels il euh, n'y a pas de tels soupçons sur les fondateurs donc je ne sais pas ça vous là pour le coup euh, de temps en temps on a des on a des choix en fait à faire euh, à vous de prendre les bons si vous pensez qu'il n'y a pas de problème pour Sandbachmanfried bah continuez avec FTX et puis moi j'attends de voir un peu ce qui va se dire euh, sur d'autres vidéos j'espère qu'on en parlera parce que c'est pas rien en fait en tous les cas, euh, bah, l'affaire est à suivre, c'est intéressant, j'espère que vous en conviendrez. Et puis, je ne vous prends pas plus de temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.